Bonjour les amis j'espère que vous allez bien, Puerto de la Cruz aujourd'hui fin novembre vous voyez il fait très beau, très chaud, on se croirait en été. J'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop pénible pour vous. Dans cette vidéo je voudrais vous parler euh, des stop loss euh, en trading donc vous savez que euh, moi je conseille de toujours mettre un stop loss, il y a des gens qui traitent sans stop loss mais c'est selon moi très risqué, j'ai 10 ans d'expérience en trading et je peux vous dire que je ne voudrais jamais trader sans mettre un stop loss donc un stop loss c'est un niveau euh, qui limite euh, vos pertes. Alors la question est de savoir faut-il mettre un stop loss éloigné, un stop loss long ou un stop loss court très proche de votre point d'entrée avec le risque que vous soyez touché euh, très rapidement mais Risque, risque oui et non parce que en fait si vous le mettez à une distance raisonnable qui limite votre perte eh bien vous êtes sûr de ne pas avoir une perte très importante que vous mettriez beaucoup de temps à récupérer. Donc il vaut mieux si vous vous positionnez par exemple à l'achat sur une position, mettre un stop loss on va dire à 5-10 pips pas forcément le, attendre que le marché redescende sur ce stop loss ce stop loss si vous avez une bonne méthode de trading vous saurez détecter directement s'il est probable que le marché ne va pas partir directement dans le bon sens à ce moment là vous coupez peut-être avec 2 3 pips de perte et vous vous repositionnez à un autre endroit plus stratégique mieux euh, si vous avez la, la certitude que le marché va plutôt monter eh bien il arrive que le marché redescende avant de monter, il peut à ce moment-là invalider votre point d'achat mais le tout est de ne pas laisser le marché descendre à 10, 20, 30, 50 points en disant je pense quand même que ça va partir dans l'autre sens, vous mettre en mode espoir et à ce moment-là c'est beaucoup plus risqué, beaucoup plus compliqué de, de récupérer des pertes, il vaut mieux devoir récupérer une perte de 5 pips qu'une perte de 50 pips. Je peux, je peux vous dire que c'est beaucoup plus, plus relaxant de, de rattraper en, en quelques minutes une perte de 5 pips que de devoir euh, galérer parfois une journée entière pour euh, regagner 50 pips. voire même faire des erreurs euh, stratégiques parce que si vous êtes en perte, vous dites euh, je vais euh, prendre un peu plus de risques pour récupérer euh, rapidement ma perte. Je, je sais que certains d'entre vous vont sourire parce que ça leur est arrivé régulièrement. Donc euh, vous savez, moi, en 10 ans de trading, j'ai connu à peu près tous les cas de figure. Donc je sais euh, ce qu'un trader débutant euh, a comme, euh, comme biais, comme erreur euh, lorsqu'il trade. Donc on n'aime pas les pertes, c'est humain. Euh, L'être humain n'aime pas du tout perdre, mais pourtant, euh, si vous voulez gagner, vous, pouvez, vous devez absolument accepter des petites pertes euh, et à ce moment-là vous pourrez faire euh, des gros gains également mais en tenant compte du fait que en mettant un stop loss proche, moi je mets un stop loss de sécurité, il peut être à 10-20 pips mais je coupe très rapidement parce que euh, je sais que c'est beaucoup plus pénible de devoir récupérer des pertes plus importantes, ça ne vous met pas dans les bonnes dispositions tandis que si vous coupez rapidement ben, vous reprenez des trades avec une analyse bien plus, plus sereine. Vous savez que ce ne sera pas un très gros problème. Si vous avez perdu 5 pips et que euh, au trait suivant vous, vous gagnez 10 pips, eh bien voilà, l'affaire est réglée. Il n'y a plus de soucis, vous êtes serein pour le restant de votre journée. Donc à mon avis, il vaut mieux mettre des petits stops, couper rapidement vos pertes plutôt que de, de rester en mode espoir, d'espérer que le marché remonte. C'est vrai que ça arrive parfois, mais les stratégies de mettre un, un stop-loss éloigné pour ne pas avoir de pertes, ça peut vous coûter très cher et ce n'est pas la bonne méthode à mon avis. Donc, Le mieux c'est de faire du scalping et le scalping, comme je l'explique dans, dans mes formations, ça vous permet de faire des trades plus longs aussi, mais quelle que soit euh, la technique que vous utilisez, mettez toujours un stop-loss euh, proche et reprenez des positions plusieurs fois plutôt que de laisser euh, un stop loss euh, augmenter vos pertes avant d'espérer de, de, euh, avoir un trade gagnant. Donc par expérience je peux vous dire qu'il vaut mieux couper rapidement ses pertes que d'attendre en espérant que le marché se retourne, donc il vaut mieux faire euh, 3-4 euh, euh, pertes avec euh, par exemple 2, 3, 4, 5 pips euh, sur la journée et faire des trades de 20, 50, 100 pips qui sont gagnants donc en rentrant au bon moment. Donc euh, n'hésitez pas, n'ayez pas peur si vous prenez des petites pertes, même si le marché descend un petit peu et qu'il remonte et eh bien tant pis, au moment où il, vous, où il remonte vous pourrez très certainement reprendre la position voire même euh, le marché va il va partir, il va redescendre un petit peu et vous pourrez vous repositionner à un moment bien plus, bien plus sécurisé que si vous laissez la perte augmenter de manière parfois catastrophique. Voilà, c'est le conseil que je vous donne, donc ne mettez pas des stops longs, longs, mettez des stops très courts, coupez rapidement si vous voyez que le marché ne part pas directement dans le bon sens, c'est mon conseil du jour. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut. Si vous êtes intéressé par des formations au trading, et eh bien vous verrez ici en haut, il y a euh, des liens vers euh, mes formations, formations gratuites ou formations payantes selon votre niveau. Et euh, vous verrez donc, j'explique euh, très bien en vidéo comment procéder pour euh, prendre des trades de manière efficace avec des stop loss très courts et faire des gains importants. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement dans une de mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Abonnez-vous ici en dessous, cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis vers, euh, lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir.